Donc vous cliquez sur le lien indiqué dans Pronote, Voilà, on arrivait sur cette, euh, sur cette page là. Euh, C'est les simulations de l'Université du, Col du Colorado et là vous choisissiez euh, Intro. Donc vous arrivez sur cette page là. Et le but du jeu ça va être de, de refaire le circuit euh, qu'on voit indiqué à droite ici. Euh, là il y a deux modes d'affichage. Vous avez en bas deux petits pictos. Un picto avec le dessin d'une pile et le symbole d'une pile. Et donc vous pouvez basculer d'un affichage avec les dessins ou les symboles. On va utiliser plutôt les symboles pour prendre l'habitude de les mémoriser. Et petite remarque, alors le symbole de la batterie, vous le connaissez déjà. Alors là, je vais essayer de refaire le schéma à droite. Donc la batterie, par exemple, je vois qu'elle est dans l'autre sens. Tant qu'à faire, je vais utiliser le même sens que le schéma du TP. Ça sera plus facile. Ensuite, j'allais du pôle plus vers la lampe. Alors la lampe, vous voyez que le schéma ici est un peu différent ça c'est le schéma qui est utilisé en Amérique du Nord ils n'ont pas la même convention, euh, convention qu'en euh, qu France donc euh, voilà, soyez pas étonnés si vous voyez ce, ce schéma là ça indique euh, les ampoules pas LED mais les ampoules euh, classiques euh, voilà, et on avait aussi une résistance alors même chose, la résistance ils peuvent utiliser euh, ce, ce picto là plutôt que le rectangle euh, voilà moi j'ai pu aussi le voir utiliser en France pendant mes études euh, donc c'est voilà vous pourrez le croiser soyez pas sûr à partir de ma batterie et puis ensuite je peux régler ma longueur et la position alors on va éviter de tirer une diagonale comme ça mais on va plutôt le placer juste au dessus et ensuite prendre un deuxième fil qu'on va connecter au premier et descendre comme ça on aura on essaiera de garder des traits horizontaux et verticaux euh, sur nos schémas Ensuite, un deuxième fil qui partirait de la pile et qu'on peut aller connecter à notre résistance, que je peux rapprocher un petit peu. Un troisième fil pour aller ici. Je peux raccrocher un peu ça, je me mets au-dessus. Et un dernier fil que je connecte là et que je vais connecter à ma résistance. Donc là, j'ai fermé le circuit. Alors on peut voir euh, les petits points bleus qui passent, c'est en fait le schéma des électrons qui se promènent. Alors pour info, les électrons ils sont négatifs, donc le sens conventionnel du courant, euh, ça serait le sens inverse des électrons. C'est plutôt celui-là que nous on utilisera, le courant va du plus vers le moins, ça serait dans ce sens-là. Donc là ça vous permet de simuler, de visualiser finalement le courant qui se déplace dans le circuit. Mais on n'est pas obligé, on peut tout simplement enlever le, le passage du courant. Euh, voilà. Autre chose, vous avez ici euh, votre multimètre. Alors votre multimètre, c'est-à-dire vous voulez mesurer aux bornes de la résistance, il faut juste le brancher correctement. Si vous voulez le brancher aux bornes de la résistance, il faut mettre le plus. Alors attention, le plus du côté du plus, c'est-à-dire le plus de ma batterie était par ici, donc je me borne aux branches de ma résistance, mais du côté du plus et le moins de l'autre côté donc il faut que je croise un petit peu, et là je peux mesurer une tension de 4,5 volts. Alors 4,5 volts sur ma résistance, cette tension, elle dépend bien sûr des valeurs des différents éléments de mon circuit. Donc ma pile ici, elle valait combien Si vous cliquez sur la pile, vous voyez 9 volts. Alors nous, on utilisait des piles en TP, des piles de 4,5 volts, mais qui étaient en général plus entre 3 et 4 volts. On pourrait mettre par exemple, on va mettre 3 volts. 3 volts, c'était la valeur de ma pile et la résistance que nous on avait, pareil, vous cliquez sur la résistance, vous pouvez choisir la valeur, nous on va choisir une valeur, on avait utilisé 27 ohms, voilà, donc si j'ai 27 ohms, j'ai une résistance, alors là j'ai une pile qui n'est pas forcément, une ampoule qui n'est pas forcément, euh, vous remarquez qu'une ampoule elle a aussi une résistance, elle est claire mais elle a une résistance, euh, on n'a pas mesuré la valeur des résistances des ampoules qu'on avait, donc vous aurez des valeurs un peu différentes du TP mais c'est pas grave. Euh, et on mesure dans ce cas de figure 2,19 volts. Donc ça c'était la réponse, si on revient un peu sur l'énoncé. Alors on mesure, pardon, de la tension aux bornes de la pile, bah ça oui, on ne l'a pas refait, euh, mais il suffirait de faire ça, d'aller brancher le plus du côté plus, le rouge du côté plus, donc et le moins du côté moins, et on mesure 3 volts, bah, qui est bien sûr, là on va retrouver exactement, comme c'est une simulation, on va tomber pile sur...